Lien de contact dans la description de la vidéo. Agence SEO Suisse, optimisation des moteurs de recherche sur les mots-clés qui vous tiennent à cœur. L'optimisation pour les moteurs de recherche représente un enjeu à plusieurs niveaux. Rendre un site visible de façon pérenne. Permettre un bon référencement. Capter du trafic qualifié depuis les moteurs de recherche. Augmenter le nombre de conversions. Construire une image de marque en direction des internautes. Apparaître sur un moteur de recherche en première page assure un volume important de trafic. En effet, environ les deux tiers des utilisateurs cliquent sur l'un des résultats de la première page et la quasi-totalité ne regarde pas au-delà de la troisième. Cependant, les modalités de recherche évoluent, notamment sous l'impulsion de la recherche mobile et des recherches vocales. Dans une intervention publique, le spécialiste indique qu'à l'horizon 2030, la clé du succès du SEO résidera non plus dans la présence sur la première page mais dans les trois premiers résultats naturels. Du fait de cet énorme trafic potentiel, les OEBMS recherchent à figurer en tête de liste, quitte à tricher on a noté à une certaine époque l'utilisation de techniques de référencement abusifs, spandexing, destinées à flouer les robots des moteurs pour faire remonter le site dans les résultats, les moteurs ont néanmoins réagi en modifiant leurs algorithmes de classement pour pénaliser ces sites. Le but d'un moteur de recherche est de fournir la réponse la plus pertinente, résultat, à l'utilisateur, aussi les algorithmes de classement sont constamment améliorés pour prévenir les fraudeurs et continuer à ressortir les résultats les plus utiles aux internautes. La meilleure technique d'optimisation SEO que Google recommande aux est de concevoir un site agréable et pertinent pour l'utilisateur, et non pas à créer un site en ne prenant en compte que l'algorithme de classement et les robots d'indexation. Le meilleur moyen d'avoir un site bien classé est d'avoir une réelle valeur ajoutée pour l'utilisateur. Contactez votre agence SEO en Suisse. Nous optimisons vos entrées de moteurs de recherche à votre avantage.